Bonjour, euh, moi c'est Thibaut Chenu, je suis un ancien étudiant euh, HSE, donc Hygiène, Sécurité, Environnement. Je suis arrivé à Hoche en 2009 après un bac scientifique à Toulouse. Euh, j'ai voulu faire cette filière parce que j'avais pour euh, ambition de devenir pompier professionnel. Et euh, c'est une filière qui prépare bien pour arriver dans ce genre de milieu. Donc j'ai fait ça de 2009 à 2011. Premièrement, euh, ça m'a permis de donner un petit peu une vision du monde professionnel, parce qu'en sortant de, du lycée, ben, comme tout lycéen qui se respecte, j'étais un peu paumé, logique. Euh, J'avais comme projet de devenir pompier professionnel, mais euh, cette IUT m'a permis de, de découvrir des millions de métiers qui sont euh, euh, rattachés à cette filière-là et donc diversifier énormément euh, mes objectifs. Donc Au final, je ne suis pas devenu pompier professionnel, mais je ne suis pas plus malheureux comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté, euh, bah, ça a été la découverte aussi de la vie étudiante. Euh, J'étais dans mon appartement pour la première fois de ma vie, en colocation avec des amis. Globalement, ça a été deux années relativement géniales de ma vie. L'IUT m'a permis donc, de découvrir euh, pas mal de filières et de métiers qui étaient rattachés euh, au HSE. Euh, donc en sortant de cette IUT de Hoche, j'ai décidé de continuer en école d'ingénieur. J'ai donc intégré une école à Angers, dans la même filière qui s'appelait les euh, l'ESEP, avec une filière en sécurité environnement, prévention des risques. J'ai continué trois ans de suite, ça m'a permis vraiment de me conforter dans l'idée que c'était euh, vraiment un milieu qui m'intéressait. Et en sortant de l'école d'ingénieur, j'ai donc euh, commencé à intégrer euh, euh, ma fonction de coordinateur euh, sécurité, au sein d'une euh, entreprise laitière du groupe Lactalis. J'ai travaillé là-dedans pendant euh, un an et demi. Ensuite, j'ai pu aller faire euh, un métier relativement similaire, donc coordinateur sécurité également, mais dans, une, dans un milieu très différent, à savoir la métallurgie. Je travaillais pour euh, ArcelorMittal à Fosses-sur-Mer. Et euh, j'ai été débauché de cette société, je suis très content. Et maintenant, je suis directeur sécurité du marché d'intérêt national de Toulouse. Euh, depuis l'année 2019, j'ai pu également euh, varier mes activités en devenant euh, professeur à mi-temps sur cette même unité de Hoche, filière HSE. Donc j'essaye de motiver les jeunes à faire la même chose que ce que j'ai fait parce que je trouve que je m'en sors pas trop mal.